Et si l'art redonnez vie à nos centres-villes délaissées Pour en parler, je vous emmène visiter le centre-ville de Monteux où vous pourrez rencontrer une quinzaine d'artistes et d'artisans d'art dans leur atelier. La traversée des arts, ce projet de réhabilitation du centre-ville de Monteux, était la réponse de la mairie au défi de voir sa ville transformée en destination touristique suite à la création d'un éco éco-quartier et de deux parcs d'attractions à la périphérie de la ville. Le but étant que le centre-ville profite également de cette nouvelle énergie. Cette fois encore, ce n'est pas une, mais deux interviews que je vous propose à ce sujet. La première que vous allez écouter ici est celle de Myriam Mendy, la manager de ville. Que veut dire manager de ville Quel est son parcours et quelles sont ses inspirations Comment le projet a évolué en 5 ans C'est ce que vous allez savoir en écoutant cet épisode. Je vous dirai à la fin qui est notre deuxième invité pour parler de la traversée des arts. Bonne écoute Je m'appelle Myriam Mendy, je suis manager de la ville de Monteux et en charge de l'attractivité territoriale au Sorgue du Comtat, qui est une communauté de communes en poste depuis euh, cinq ans maintenant. Manager de ville, c'est un peu un métier euh, où on met tout et rien à la fois. Euh, ça consiste en fait à développer l'attractivité d'un territoire, d'une ville. Donc développer l'attractivité, ben, on a euh, plein d'outils. Euh, ça peut passer par des événementiels, euh, tout simplement, animer des, des, des coins de rue, mais ça peut aussi être euh, installer du mobilier de rue, euh, essayer d'installer de, des activités qui semblent... Euh, attractive pour tel ou tel quartier et essayer de mettre en cohérence le reste de la ville. Et l'objectif est surtout de travailler avec tous les acteurs de la ville, que ce soit la collectivité locale, mais également les commerçants, les habitants, les artisans. C'est essayer de, que, que tout le monde œuvre pour un intérêt commun. J'ai un parcours qui est, euh, d'abord je suis une communicante à la base, j'ai été infographiste, hein. c'est ma, ma formation de base. J'ai fait différents postes euh, en communication, en marketing, euh, dans des milieux comme la banque ou les autoroutes. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que je fais, si ce n'est qu'en fait euh, mon fil conducteur, c'est que j'ai toujours accompagné le changement. Euh, dans la banque au moment de l'introduction de l'euro. Et puis, euh, quand je suis partie euh, travailler pour les autoroutes, c'était accompagner la culture euh, client et euh, l'automatisation avec le télépéage, parce que j'ai travaillé là-dedans. Et donc, euh, quand je suis arrivée à Monteux, pour postuler en fait, au poste de manager, qui m'intéressait énormément, c'est vraiment cet angle-là qui m'a plu, de me dire, j'ai envie d'accompagner un nouveau changement. Et j'avais envie d'accompagner la ville à euh, faire ce tournant qui était à... Carrément 180 degrés, de passer d'un lieu d'habitation à, à, à, à une ville de destination, finalement touristique. Euh Montecœur de Ville, qui est donc l'association de management de centre-ville, est une association loi 1901 qui a été. Euh, qui a été créé, au départ, par volonté politique. Euh, Christian Gros, maire de la ville de Monteux, tenait effectivement à développer le management de ville euh, dans sa ville parce que Monteux est une ville donc, de 12 000 habitants, 12 000, 12, 13 000 peut-être au dernier recensement, qui euh, a connu un changement euh, énorme puisqu'elle euh, a euh, euh, mis en place un écoquartier, donc 108 hectares consacrés aux, loisirs, aux, aux activités de loisirs et de divertissement avec un lac qui a été creusé et euh, deux parcs à thèmes qui ont été implantés. Et euh, cette activité euh, a changé complètement la donne puisque Monteux est devenu euh, une destination de loisir, euh, une ville où du coup on pouvait venir flâner. Le quartier étant excentré en, en, en tout début de, de, de ville, euh, le risque était justement que ce quartier ben, vive en autarcie euh, et que le lien avec le reste de la ville, le centre-ville, ne se fasse pas pas forcément, euh, au vu de l'accessibilité de ce quartier et euh, des, des activités qui étaient proposées. Donc euh, très rapidement, l'idée était de travailler en amont pour créer un lien et en tout cas capter les retombées économiques euh, de ce projet qui est quand même énorme et qui modifie vraiment l'économie de la ville et, et la, la, le visage de la ville euh, pour pouvoir attirer en centre-ville euh, la, la manne touristique qui allait arriver dans ce quartier. Mais on ne ramène pas seulement de la population dans ces centres anciens simplement par le fait qu'on ait rénové des bâtiments. Euh, ça passe aussi par développer ben, de l'attractivité d'un quartier, donc ramener de la vie. Et ramener de la vie, eh ben, c'est vraiment un grand point d'interrogation, c'est très variable suivant le, là où on est. Et j'aurais tendance à dire qu'un quartier, c'est un peu un écosystème. Donc il faut trouver un petit peu les, euh, les, petites, euh, les petites étincelles qui vont réanimer un quartier. Et ce qui va marcher dans un quartier ne va peut-être pas marcher dans un autre. L'idée a été de réhabiliter autour d'un axe qu'on a, euh, qu a déterminé, donc l'artisanat d'art. Mais l'artisanat d'art, euh, alors pourquoi l'artisanat d'art Parce que c'était à la fois une activité qui pouvait attirer euh, le touriste euh, ou le, la, la personne qui voulait euh, se divertir le week-end, donc euh, quelqu'un de la région, mais aussi qui pouvait convenir aux résidents. Parce que l'idée n'était pas de créer euh, une activité qui, qui, qui soit uniquement saisonnière et qui ne marche pas toute l'année. Parce que qui dit artisanat d'art, on pense au métier du XIXe siècle, réhabilité, avec toute la noblesse que ça peut avoir. Mais on a les pavés, on a les vieilles pierres qui vont avec, on a les monuments qui vont avec, les beaux, les beaux quartiers rénovés. Et on présente un peu une, une, une image d'épinal. Nous, à Monteux, on n'avait pas ça, non pas que la, la ville ne présente pas un attrait, ni le centre ancien, sauf que euh, ça se fait dix fois mieux ailleurs. Euh, et c'est déjà réhabilité. Donc l'idée aussi, rapidement, euh, s'est imposée à nous de euh, jouer la différence, euh, de jouer un peu la singularité. Sinon, on ne pourrait pas attirer euh, les touristes, ça ne marcherait pas. Il fallait vraiment que là-dessus, on ait un produit un peu... Un peu fort. Et de pousser le trait sur un petit peu la différence, donc pas de jouer sur la vieille pierre parce qu'on ne les avait pas, mais d'essayer d'étonner et de créer de l'insolite. Mais effectivement, quand on traverse un quartier qui est désertifié, où il n'y a personne et où on sent les bâtiments en décrépitude, euh, on a ce, ce, ce, ce sentiment de no man's land et ce n'est pas agréable, donc on n'y va pas et ça nous fait peur. Donc la première, le premier acte qui a été posé, c'est de tendre des bâches euh, ou de, de créer des trompe-l'œil euh, pour changer l'aspect visuel. Donc euh, c'est vraiment euh, le service travaux de la mairie de Monteux qui est au départ de cette initiative-là. Donc il y a une trentaine de trompe-l'œil qui ont été euh, mis en place sur des façades entières, hein, donc ça peut aller sur plusieurs étages, Donc soit des, soit des bâches qui ont été imprimés et tendus sur des tasseaux, soit des trompe-l'œil qui ont carrément été euh, peints directement sur les façades, euh, soit des contreplaqués qui ont été posés sur des, euh, des fenêtres qui étaient à moitié cassées, euh, ou des portes de garage qui étaient complètement, euh, euh, complètement défoncées. Et donc l'idée était de cacher un peu, un peu comme des misères, mais d'essayer déjà de créer une impulsion. Tout de suite après, euh, comme la mairie avait racheté quelques, euh, quelques bâtiments dans ce centre ancien qui était épars, et que tant qu'ils n'avaient pas suffisamment de bâtiments, ils ne pouvaient pas lancer d'opérations de réhabilitation, pour attirer des artisans d'art, on s'est dit tiens, ben, on va leur proposer on va essayer de, de rénover à minima euh, ces locaux. C'est à la fois, ben, quelquefois, des salons, des cuisines dans des maisons euh, bourgeoises. Ça peut être euh, l'ancien. Euh, euh, l'ancien local euh, de la boulangerie avec l'ancien four du boulanger euh, qui est encore au fond, euh, ça peut être un garage, donc c'est vraiment de la, de la mise au propre à minima, avec les artistes, souvent avec euh, certains artistes et artisans qu'on a trouvés et qui vont eux-mêmes mettre la main à la pâte et participer au projet, donc c'est un peu du gagnant-gagnant. Et puis euh, cette population-là a une capacité à se projeter dans des locaux qui ne sont pas forcément toujours, euh, euh, comment dire, euh, qui ne sont pas toujours... Euh, euh, comme on s'y attend, enfin ils ont cette, cette capacité de s'adapter euh, peut-être plus et de se projeter euh, et au contraire ils aiment l'insolite, ils aiment ce qui est un peu décalé, donc ça, ça va très bien avec leur, euh, leurs besoins euh, et donc avec un loyer qui était vraiment très attractif pour pouvoir, euh, pouvoir attirer cette population là, on a commencé à installer des artistes. Euh, on est aujourd'hui à 15 ateliers, euh, mais en fait, grosso modo, on a dû, un, euh, on a dû installer une vingtaine, euh, un peu plus de 20 artistes. Mais bien sûr, ben, comme dans tout projet, il euh, y a des gens qui, qui viennent et puis ben, l'activité ne fonctionne pas forcément, ou l'histoire personnelle fait que. Euh, et donc, euh, on a eu un petit turnover. ça fait partie de l'histoire du projet. Donc aujourd'hui, on a à 15 ateliers. C'est toujours une recherche d'équilibre, parce que quand il y en a qui partent, ça déséquilibre un petit peu. Euh, et, et puis à la fois, quand les gens nouveaux, aussi arrive, ça déséquilibre aussi, donc il faut euh, prendre le temps de euh, faire euh, prendre un peu les racines de chacun, que, ça, ça, que le groupe fonctionne, parce qu'en fait, même s'il n'y a aucun lien hiérarchique, aucune structure, il n'y a pas de collectif qui s'est créé, il n'y a pas d'association qui régit euh, toutes ces personnes-là, ce ne sont que des intérêts individuels, mais euh, je peux dire que le rôle peut-être de mon cœur de Ville et mon rôle, moi, de manager, c'est d'essayer de faire émerger l'intérêt collectif, de toutes ces individualités, c'est de leur montrer l'intérêt de jouer ensemble alors qu'ils ne se sont pas choisis. Euh, finalement, ils ont un point commun qui est l'unité de lieu, euh, avec un point commun aussi qui est de fonctionner, euh, de, de, de fonctionner que leur activité fonctionne, parce qu'il bon, faut quand même qu'ils qu qu mangent. Et donc du coup, euh, c'est aussi de l'écoute, mais c'est aussi un peu mettre du lien, c'est aussi euh, un petit peu euh, insuffler euh, des nouveaux projets avec eux, de les accompagner, de les écouter quand ça ne va pas forcément bien, d'essayer de réagir le groupe et puis à la fois, à un moment donné, d'accepter que l'écosystème est ce qu'il est et que ce n'est peut-être pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite, mais qu'en tout cas, euh, voilà, il a le mérite d'exister et de, et de fonctionner. Et donc toute, toute la traversée des arts, c'est un petit peu ça. À un moment donné, on a un bâtiment euh, qui appartient à l'OPHLM, et puis euh, la mosaïste qui était installée est venue me voir en me disant... Euh ben j'aimerais bien, euh, bien faire un, un projet pour décorer. Il y avait des colonnes qui étaient en béton brut, euh, qui effectivement n'étaient pas forcément très, très artistiques, hein, et euh, sur une place qui était importante quand même. Donc euh, l'idée de décorer euh, en mosaïque ces colonnes, donc je dis ben, ok, euh, pourquoi pas. Euh, donc nous, en, en management de centre-ville, euh, ça passe aussi par chercher des financements et chercher des partenaires, et puis essayer de voir si c'est viable, et puis après demander l'autorisation à la mairie et puis aussi d'impliquer, donc l'idée était d'impliquer des jeunes et des habitants dans ce projet-là, ce qui s'est fait, donc un été, euh, il y a eu tout un chantier participatif qui a été fait euh, sous euh, l'égide de, de cette mosaïste, qui est Christelle Lecomte, euh, et elle a, euh, elle a décoré ces huit colonnes. Euh, la traversée des arts est devenue un peu finalement un laboratoire euh, d'initiative artistique, avec euh, les gens qui ont été implantés. Euh, les artistes hein, euh, vraiment sur place pour qu'ils eux-mêmes, qu'ils créent leur propre endroit. C'était un sacré challenge, euh, un, un challenge que la collectivité s'était donné au départ, euh, mais qu'elle avait du mal à mettre en, en musique. Même s'il n'y a qu'une une, une bonne volonté politique et qu'il y a un management de ville qui, qui est là, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a un moment donné, il faut une rencontre, il faut des rencontres, il faut des gens sur place et des artisans et des artistes qui, à un moment donné, mettent de même euh, et, euh, et adhèrent. Et pour adhérer et pour impliquer les gens, il faut, euh, j'aurais tendance à dire un peu de magie, euh, c'est un peu bizarre la manière dont je le dis, mais euh, c'est euh, bah, de l'humain, c'est de la rencontre, c'est de l'écoute, c'est euh, de la passion d'un côté, c'est de l'envie, de l'énergie. Euh, et on met tout ça en commun. Alors c'est très immatériel, il n'y a rien de, de, de, de, de très concret. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans les écoles qu'on apprend ça. C'est un peu, euh, ouais, c'est de la rencontre, c'est de l'énergie. Et euh, de nos énergies, eh ben, on fait une plus grande énergie. Et, et puis un jour, on se retourne et on se dit, ah oh ouais quand même. Il y a des phases de découragement, il y a des phases de ras-le-bol. Pas de découragement, des ras-le-bol. De, euh, pff, ça ne marche pas parce qu'on était parti dans une direction et on avait l'impression que ça marcherait et finalement, on ne va pas dans cette direction. Euh, donc ça c'est de l'acceptation que ça ne marche pas forcément toujours comme on le pensait nous euh, accepter aussi qu'il y ait des phases un peu down, un peu euh, moins bonne euh, ça fait partie de la vie d'un groupe euh, traverser ça un petit peu euh, et, puis, euh, et puis après de me dire que ça ne m'appartient pas ce euh, n'est pas, euh, pas un résultat professionnel. Euh, pas, euh, euh, je me suis fixé cet objectif et à un moment donné, euh, euh, je me dois d'avoir euh, réalisé euh, 15 ateliers. Euh, Ce n'est pas un challenge professionnel, euh, c'est un challenge humain, mais pas euh, où moi, mon ego n'y est pas forcément. Euh, c'est vraiment le groupe avant et sans le groupe, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est d'accepter les aléas d'un groupe euh, d'accepter qu'un groupe euh, tel qu'il est et quand même euh, avec des gens vraiment mais d'une différence euh, qui sont en apparence opposés mais c'est la différence que naît l'énergie le, le, et, et d'avancer. C'est-à-dire que si on était tous homogènes, finalement euh, on n'y arriverait pas. Euh, mais c'est un peu compliqué, ça veut dire que ça nécessite de, de soi-même se mettre en retrait ou de certains du groupe aussi d'accepter à des moments donnés de se mettre en retrait. Pour, euh, pour accepter euh, la, la différence des autres et de, finalement, voilà d'oeuvrer et d'avancer. Les habitants de Monteux, euh, alors, il y a différents habitants de Monteux. Il euh, y a ceux qui sont euh, là depuis toujours, et qui ont vu leur ville euh, changer, et notamment qui ont vu la désertification, et qui ont donc une grosse attente, mais aussi une grosse amertume, et qui veulent retrouver finalement le, le monteux d'avant. Donc ça, c'est commun à toutes les villes. Euh, ces gens-là, il faut arriver à leur euh, les convaincre, euh, qu'on remet de la vie, qu'effectivement, c'est peut-être différent du projet qu'ils attendaient, où ils voulaient revoir leur magasin d'avant, euh, et les amener à... Euh, euh, à aller découvrir ce, ce, ce centre ancien différent et, et que petit à petit, ils, ils adhèrent au projet. Donc ça prend du temps, ça commence à venir, ça passe par des événements, ça passe aussi par... Par le fait que les activités qu'on implante, euh, ben, il faut aussi que, que ça prenne dans la ville. Donc on essaye d'impliquer les habitants, de les amener un petit peu petit à petit dans le centre ancien. Les artistes, donc avec certains artistes, on travaille par exemple des stages, des ateliers aussi, pour euh, faire découvrir un petit peu euh, cet univers-là. On fait des portes ouvertes, qui est assez euh, intéressant. Après, il faut amener les gens aux portes ouvertes, il faut aussi qu'ils viennent découvrir. Et puis on a quelques événements euh, de quartier, où par exemple la... la la foire de Monteux, qui est une, un gros événement ville, euh, ne passait plus. En fait, la, la, la foire était euh, dans des rues, euh, c'est des exposants, donc dans des rues en dehors du centre ancien. Et donc, depuis trois ans... Euh, 3-4 ans maintenant, euh, on refait un parcours dans la traversée des arts, sur des, un marché de créateurs, donc on, on la thématise toujours sur le côté artistique, pour pousser les gens à revenir, à redécouvrir cette traversée des arts, qui est, enfin cette, ces rues-là, où ils ne venaient vraiment plus, donc ils avaient un avis, mais ils ne venaient plus. Et donc ça commence à venir, notamment ça fait euh, deux ans, et je crois que cette année, la foire d'automne, qui a lieu donc fin septembre, a vraiment montré que euh, la boucle euh, est faite, puisque c'est une boucle qu'on leur imposait, donc la première année où on a réouvert euh, ce centre ancien, on a la totalité des gens de la foire d'automne passait dans la traversée des arts, maintenant, au bout de 3-4 ans, on peut dire que ça y est, c'est fait, vu le, le, le nombre de personnes qui passent, on a atteint l'objectif. Donc c'est vraiment lent, mais à la fois rapide, hein, à l'échelle d'une ville. Donc ces habitants-là, ces anciens, commencent petit à petit à, voilà, à faire le deuil peut-être du, du, du montant d'avant, à faire, faire le deuil aussi de ce qu'eux attendaient, euh, et à accepter peut-être qu'il y a une vie qui se passe. Euh, mais à nous aussi de les convaincre et à nous de, de petit à petit amener des activités qui, peuvent aussi euh, leur convenir. Je pense notamment au café associatif. Euh, voilà, on a l'après-midi, le, le, euh, les brodeuses euh, qui viennent. Donc, ce sont des, des, des, des, des petites dames qui, euh, qui allaient à avant euh, à la maison des associations, qui se réunissaient pour broder. Et quand elles ont vu ce petit, ce petit café assez sympathique, sont venues euh, dans le quartier pour broder. Donc, avec une moyenne d'âge de. Euh, de, de grands seniors, on va dire, euh, de cheveux blancs, on appelle euh, les têtes blanches. Donc ça, c'est plutôt sympathique et ça montre effectivement que la vie reprend. Et puis on, on a les habitants nouveaux euh, de Monteux. Et ces habitants-là, euh, ça peut être des jeunes, on a quand même pas mal de trentenaires... Ces jeunes-là, euh, trouver des activités euh, qui leur conviennent, c'est aussi autre chose. Ça veut dire euh, ramener une sorte de modernité euh, dans ce qu'on propose, parce que l'artisanat le, d'art n'a pas forcément, euh, pas forcément euh, dans leur inconscient collectif euh, euh, des métiers jeunes et en tout cas un intérêt. Et c'est certain que quand on doit euh, intéresser des jeunes à un travail de vitrailliste, euh, sans aucun jugement de valeur, euh, on a tous un avis... Euh, euh, c'est connoté, c'est n'est euh, pas forcément fun dans l'esprit des, des gens. Et pour autant, on n'est pas allé voir. Donc, c'est un petit peu aussi tout ça qu'on essaie de travailler. Donc, à la fois, on essaie de mettre des, des, des produits un petit peu différents, euh, des jeux de pistes, des, euh, euh, on fonctionne pas mal sur les réseaux sociaux aussi, pour essayer de dépoussiérer l'image de l'artisanat d'art ou de l'art en général, pour essayer de montrer que c'est accessible, euh, que ce n'est pas forcément non plus euh, quelque chose qui a lieu dans les stratosphères et notamment au niveau prix. Euh, que ça soit accessible, puisque ces populations-là souvent voient ça d'un air lointain, c'est pas forcément qu'elles ne sont pas intéressées, mais pour elles, ce n'est pas accessible. Un des problème pour pouvoir communiquer parce que du coup on a beaucoup de choses différentes euh, donc comment on arrive à trouver un fil conducteur euh, sans non plus euh, euh, noyer euh, la, la singularité de chacun et à la fois c'est ce qui aide beaucoup parce que finalement on peut piocher euh, différents univers et on ne fait pas un pas et un atelier sans être complètement étonné et finalement on est étonné parce qu'on ne pensait pas. Peut-être qu'on va venir par quelque chose qui nous attire et on, est on va toujours vers la facilité dans notre zone de confort. Et puis, en passant à l'atelier d'à côté, euh, qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'aller voir, en tout cas, on ne se sera peut-être pas déplacé pour ça, euh, et ben là... Ben on va se dire, ben finalement, ça m'a vachement intéressé Je suis restée et j'ai posé beaucoup de questions. Et la personne qui est derrière, parce que ça passe beaucoup par l'humain, quoi qu'on dise, euh, c'est la personne qui parle de son art, ou qui parle de son de, de ce qu'elle fait, qui va nous, nous toucher. C'est une rencontre qu'on fait avant. Et du coup, euh, et ben quand on voit que euh, quelqu'un qui a 40 ans euh, va nous expliquer le vitrail, euh, on se dit, ah ouais, euh, ben on va voir le vitrail euh, d'une manière complètement différente ou euh, qu'on va voir cette, cette petite bonne femme euh, euh, toute menue et à la fois avec une pêche pas possible qui va nous raconter euh, comment elle, elle, elle fait la céramique et qu'on qu la voit en train de tourner euh, sur son tour de potier euh, la terre avec une force, euh, voilà, ça nous étonne. Et puis on comprend aussi le rapport à la matière. voilà C'est leur histoire, la, ils, ils arrivent à faire passer complètement leur amour euh, de leur métier. Euh, le fait qu'il soit accessible, le fait qu'il... C'est aussi ça qui fait qu'au niveau des résidents euh, et des habitants de Monteux, euh, je, je pense que petit à petit, ça va prendre euh, parce qu'effectivement, ils sont accessibles. Ils ne viennent pas seulement trouver un atelier, ils viennent aussi euh, partager. Euh, il faut que ça soit ouvert et il faut qu'ils participent à un certain nombre d'événements que l'on fait pour justement euh, décloisonner complètement. Euh, et je pense que oui, c'est ce que ce qu'apprécient les gens euh, et ce qui les touche. Donc, on y va par petites touches. C'est vraiment un piano-écosystème. De toute façon, c'est ça, hein, ça démarre. C'est lent. Alors, on aimerait toujours que ça aille plus vite, c'est lent. Donc, petit à petit, en fait, les habitants ou les touristes qui sont touchés vont en parler eux-mêmes, autour d'eux-mêmes, à peut-être deux, trois personnes. Qui, sur ces deux, trois personnes, on va peut-être avoir une personne qui va venir peut-être un an après, qui va elle-même en parler. De... Voilà. Et petit à petit, d'année en année, on voit quand même que ça prend. On voit quand même qu'on parle de plus en plus de nous. Et surtout, on voit le regard extérieur, ce qui est super important quand on fait un projet comme ça. Parce quand on a un peu la tête dans le guidon, quelquefois on ne voit pas trop, ou on, on, on, on regarde ce qui ne va pas, et pas forcément ce qui va, forcément, ben, on est là à chercher des solutions. Donc ça, un peu, ça, ça aspire un peu vers le bas. Euh, et puis, euh, et puis euh, ben, on fait des rencontres, et puis on a les gens qui nous parlent, qui nous, on voit dans leurs yeux en fait, la manière dont ils, dont ils voient ce projet-là. Et c'est dans leurs yeux qu'on voit si ça a réussi ou pas, et en fait finalement c'est dans leurs yeux que l'on voit l'avancée et l'évolution du projet. Euh, et ça, c'est c'est du carburant. Quoi. Ça, c'est pour le coup, euh, nous on n'a pas besoin de le payer. C'est du du carburant pur. Si j'ai une leçon à retenir, euh, c'est que le changement ne se fait pas si on s'appuie pas sur les hommes. Et c'est même l'essentiel. C'est souvent compliqué parce que c'est souvent des changements techniques que l'on apporte ou des changements euh, euh, des changements, on va dire euh, organisationnels. Euh, où là, en l'occurrence, on réhabilite un quartier, donc ça peut passer aussi par l'urbanisme. Mais au cœur de tout ça, il y a l'humain. Et euh, on peut ne pas l'utiliser, on peut passer à côté. Le changement se fera sûrement très difficilement, ou pas, ou pas dans le bon sens. Et je suis très adepte et je, je, je, comment dire, je touche du doigt de plus en plus ce que moi j'appelle le 1 plus 1 égale 3, euh, qui est en fait euh, le, une réflexion que j'avais lue dans un des livres de Bertrand Picard euh, qui a fait Solar Impulse et qui est un, un, un aventurier euh, au-delà d'être psychologue au départ et qui a écrit des, des livres. Et euh, il parle du fait que individuellement la somme de ce qu'on est capable individuellement est plus grande si on se met ensemble que si euh, chacun dans son coin, euh, on, le, on apporte cette, cette individualité. Je m'explique. Euh, normalement, si on est bon et performant, euh, au mieux, on arrive au 1 plus 1 égale 2 euh, puisque chacun apporte 100% de ce qu'il peut faire euh, et donc euh, ben, on, on, on amène le mieux de, de, de nous-mêmes et puis ben, on arrive à monter un projet. Et, ça, ça se passe plutôt bien et donc euh, on est satisfait. Et moi, en fait, ce n'est pas ça qui m'intéresse et ce n'est même pas ça que j'ai pu euh, vraiment expérimenter finalement depuis le début de ma carrière. C'est qu'en fait, euh, quand on se met ensemble et qu'on essaye d'oeuvrer ensemble, on va beaucoup plus loin que si individuellement on l'avait fait. Et, euh, et c'est en ce sens-là que c'est un écosystème, c'est en ce sens-là qu'il faut accepter aussi qu'ils vivent et en sens-là qu'il faut accepter euh, de... de euh, finalement, de, de surfer un petit peu aussi sur, sur l'inconnu, sur, sur ce que nous apportent les autres, pour ensemble accompagner le mouvement et aller encore plus loin que euh, sur le papier ou sur la théorie. Alors, mon esperluette du moment, euh, ça, paraît, euh, ça va peut-être paraître très générique, et pour autant, c'est vraiment ça qui m'anime, qui euh, c'est l'humain. Euh, tout ce qui a trait à l'humain aux relations humaines et quelque chose qui, euh, qui fait vraiment partie de moi donc je vais retrouver ça à titre personnel euh, à titre individuel euh, ça va être un café pris à écouter quelqu'un et, euh, et avoir l'impression que le partage sert à quelque chose euh, ça va être euh, aller euh, euh, faire une séance de yoga et euh, me nourrir de l'énergie des autres et du sourire des autres euh, ça va être euh, aller dans la traversée des arts et puis euh, discuter de la création du moment de l'un des artistes et que cette rencontre et de voir un peu ce qui l'anime me nourrit aussi. Donc c'est vraiment les liens qu'il y a entre tous, la relation humaine, parce que pour moi c'est ouais, comme de l'énergie qu'on qu capte chez les autres ou qu'on donne aussi aux autres. Ah, je pense que oui, on a tous cette énergie en nous, euh, on ne l'écoute pas toujours. Et je pense que l'humain est profondément bon, qu'il y a énormément d'espoir. La seule chose, c'est qu'il faut ramer dans le bon sens, euh, avec les bons outils et s'appuyer les uns sur les autres. Donc euh, oui, oui, je suis une, une grande optimiste de, de nature et, euh, et j'y crois fermement, sinon je pense que je ne serai pas là où je suis. C est... C est... C est j'aimerais d'abord te remercier, toi, personnellement, parce que ça fait partie de ces rencontres-là. Et merci de m'interviewer dans Esperluette, que je trouve être une initiative super heureuse. Et ça fait partie de ces petites gouttes d'eau qui, pour moi, contribuent à faire un grand tout. Et je pense que c'est important que chacun apporte sa goutte d'eau. Donc, je te remercie pour cette goutte d'eau. Merci Myriam d'avoir partagé avec nous ton enthousiasme pour ce projet en constante évolution. Chers auditeurs, n'hésitez plus à traverser à pied le centre-ville de Monteux, à rentrer dans les différents ateliers pour échanger avec les artistes et les artisans d'art. Et c'est justement dans l'un de ces ateliers que je vous emmène pour la deuxième interview consacrée à la traversée des arts, l'atelier d'Ismaël Costa. On s'arrête devant la belle vitrine, on découvre ses œuvres, on ouvre la porte et on se retrouve dans le deuxième enregistrement. A une prochaine, on l'espère, luette, évidemment.